Je m'appelle Christelle, je suis à la base psychologue, psychothérapeute et je travaille aussi avec les chevaux, donc je suis cavalière et je suis equi-coach et je commence la préparation mentale avec les cavaliers, ce que j'adore. Ce qui m'a attirée, c'est le côté efficace, en fait ça va en profondeur. Sans prendre 10, 20 séances. Et en même temps, c'est vraiment efficace tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, la personne, la personne se transforme. Elle le sent et elle le voit très vite dans son comportement, en fait. Et l'extérieur le voit aussi. C'est que je m'accepte beaucoup mieux, je suis beaucoup plus tolérante. Parce que je suis du genre un peu exigeante avec moi. Et du coup, je me lâche les baskets. Je, je m'accepte vraiment beaucoup plus dans, dans ce que je suis. Du coup, j'ai beaucoup plus confiance pour lancer les jeux. Je suis en train de lancer un gros projet euh, qui, une, qui est un gros challenge pour moi. Et, euh, et en fait, j'ai plus confiance pour le lancer en étant moins exigeante, en vraiment me disant qui je suis, c'est OK. Tu vois et ça, c'est vraiment précieux, alors que j'ai quand même derrière moi tout un bagage. Euh,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 Et donc ça, ça me permet, moi j'aime bien quand c'est rapide, efficace et que ça aide vraiment la personne. J'ai vraiment à cœur que la personne, elle, puisse vivre une, une vraie transformation, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Euh, de foncer. <rire> euh, vraiment, il n'a rien à perdre, tout à gagner, euh, il ou elle, quel que soit son domaine. Euh, c'est que du bonus, quoi. c'est que du bonheur, c'est un travail sur soi, c'est-à-dire qu'il faut un peu s'impliquer, c'est challengeant, mais pour ceux qui aiment ça et qui sont prêts à le faire, euh, vraiment go go go par rapport à d'autres formations, euh, c'est du sérieux, c'est du profond, c'est super